Les repas qui sont faits sur cette école de la Mirandelle sont faits maison. La ville de Niort nous envoie en fait les, la marchandise et tout est créé sur site. Moi ici, les enfants, ils aiment bien parce qu'il y, y a ce petit goût, comme, comme à la maison en fait. Elle est bonne la viande, hein Ah, sans doute Ah, c'est bon, hein, la puce C'est bon